Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation du rework Raynor, donc le rework de la 2.54.0, euh, si je ne m'abuse. Et on va refaire un petit peu comme pour euh, Johanna et Anduin, on va tout simplement, Anduin et Johanna d'ailleurs dans l'ordre, on va tout simplement, et eh bien, revenir un petit peu sur les talents qui ont changé et ceux qui restent pour revoir un petit peu euh, proprement tout ça, voir les, le nouveau palier de talents, les nouveaux paliers de talents euh, de James Eugène Raynor. Alors, pour commencer. Ah, on va commencer par celui qui a le moins changé, c'est l'exterminateur L'exterminateur, donc les auto-attaques font toujours 50% de dégâts de plus Sur les minions, sur les mercenaires, sur les monstres, tout ça, tout ça Donc les sbires, monstres, mercenaires euh, Cela augmente à 125% tant que inspire, euh, donc Inspiré est actif, donc le Z tout simplement de Jimmy Passif, maintenant Et ça c'est important L'effet ne n'expire plus sur les mercenaires et sbires amis Donc en gros c'est quoi Ça veut dire que si vous faites... Inspiré sur une vague de sbires ou sur des mercenaires, les mercenaires continuent d'attaquer plus vite C'est un changement qui est quand même assez important euh, Qui pourrait un petit peu être une sorte de reine des mercenaires de, de Sylvanas Sur du Volskaya, sur euh, du euh, Alterac par exemple On sait qu'en plus c'est important de push avec, enfin euh, potentiellement d'envoyer en, les gnolls assez loin Donc Exterminateur sur ce genre de map ça peut être vraiment vraiment cool euh, Je pense, je sais pas si ça marche pour les boss, je pense pas que ça marche pour les boss Mais du coup pour les camps normaux c'est plutôt sympa on a ensuite du coup le l'As dans la manche qui change pas mal l'As dans la manche puisqu'il est devenu poubelle Et je suis très triste, le premier à en être euh, extrêmement triste puisque l'As dans la manche c'était tout simplement le talent PVP de Raynor au niveau 1 L'As dans la manche, donc les ennemis, les ennemis, donc les héros ennemis touchés par euh, Give them some paper Donc le, euh, euh, le, le passif c'est... Allume-les ou à euh, saison, enfin je sais plus, assaisonnons-les ou euh, allume. En gros, la quatrième auto-attaque de Raynor, hein, celle que vous devez charger au préalable, et eh bien slow de 10% pour 2,5 secondes. Ça, ça change pas, c'est toujours la même chose. Le, les balles pénétrantes, donc euh, le q le A, deal 25% mort damage to stun en slow ennemi. Euh, donc en gros, au oh, slow heroes, pardon. Donc en gros, les balles, la balle pénétrante fera 25% de dégâts supplémentaires aux ennemis stun et slow Donc stun et ralenti, donc étourdi et ralenti Et c'est un problème Pourquoi Parce qu'avant ça marchait sur les auto-attaques, sur les compétences Compétences de base et compétences héroïques. Donc Hyperion et Banshee Le fait que maintenant ça ne marche que sur le A Bah c'est de la merde <rire> C'est tout simplement de la merde Et l'utilitaire du slow qui est quand même vachement importante pour Enor bah au final elle vaut pas le coup quoi Parce qu'avant les 10% de slow c'est vrai que c'était pas énorme mais ça faisait proc sur toutes tes auto attaques Maintenant que ça proc pas sur tes auto attaques ni sur tes compétences ultimes euh, comment dire Bah c'est vraiment pas terrible C'est vraiment pas terrible Donc on a l'exterminateur qui lui pour le, sa base pve est toujours très importante Et nous avons le vétéran de Marksman donc le tireur d'élite vétéran Qui est toujours euh, enfin qui était pas terrible avant parce que ça mettait trop de temps à ce stack Et bien aujourd'hui le vétéran de Marksman il n'y a plus aucun problème puisque euh, il y a un Loan, un Loan, euh, comme je le prononce euh, Loana, voilà, euh, qui donne tout simplement 60% de bonus sur le Give Them Some Paper Damage, donc le D. Chaque mort réduit son, ce bonus, ce bonus précis, de 15%. Donc, le principe, c'est que tout simplement, vous allez euh, avoir la possibilité, dès le niveau 1, d'avoir 60 stacks tout simplement, l'ancien Marksman hein, c'est tout simplement à chaque fois que vous touchez un héros avec le dé vous augmentiez de 1% les dégâts donc c'est comme si vous, avez, vous commenciez la, la game avec 60 stacks inutile de dire que à 60 stacks ça commençait à être intéressant le vétéran de Marksman euh, par rapport à l'As dans la manche euh, en PVP et même par rapport à l'exterminateur en PVE c'est pas dégueu donc le vétéran de Marksman commencé à 60 stacks bah c'est vraiment très fort, très fort niveau 1. Alors bien sûr, chaque mort va réduire ce bonus de 15%. Donc 15 plus 15, 30. Donc vous, si vous mourrez deux fois, vous n'êtes qu'à la moitié du bonus. Donc si vous mourrez quatre fois, plus de bonus. Par contre, il y a toujours le système de quête. A chaque fois que vous touchez euh, un, un héros avec, en, en cible principale, donc pas en dégâts de zone, un héros avec le dé, eh bien vous augmentez de manière permanente les dégâts du dé. Mais pas de 1%, de 0,75%. On nerf la quête puisqu'on commence avec 60% de base. Bah personnellement, euh, bien sûr, l'exterminateur sera très très... Un hein, devient en vrai le talent générique de Raynor parce que bah euh, vous n'avez aucun problème, aucun souci à jouer ce talent. Le vétéran de Marksman, lui, est un peu plus dangereux, parce que si vous mourrez beaucoup, bah vous perdez les 60%. Mais en gros, le principe, c'est quoi C'est que la quête, bah, elle était pas terrible. Mais maintenant que de base t'as 60%, bah ça te permet aussi de mettre des grosses tatanes et dès le départ de mettre des très bons trades donc de stacker plus facilement ta quête sans, sans pour autant être inutile en PvE ou en PvP. Ah, puisque le problème du vétéran de Marksman c'est simple c'est que ça, si tu jouais ça avec Raynor ça veut dire que t'avais pas d'early, de pas de mid et le late game bah t'étais même pas sûr de l'avoir donc c'était de la merde. Maintenant tu commences avec 60% de bonus. Donc tu, tu peux aller faire les camps même, même si tu stack pas plus en fait c'est pas grave, t'es bien. Bon alors bien sûr si tu meurs 4 fois bon bah tu perds tout Mais ça te permet d'avoir une base solide pour pouvoir ensuite stacker encore plus facilement donc le, et de toute façon, t'es pas obligé de passer ton temps à stacker puisque de toute façon t'as déjà les 60% de base. Donc le, le marksman, le tireur d'élite vétéran, honnêtement, bah, devient l'incontournable en PVP et peut-être même en PvE, tellement les chiffres sont assez hauts. Euh, j'aime pas du tout, j'aime pas du tout, du tout. J'en parlais hier dans, la, dans les guides sur Johanna et Anduin, enfin surtout sur Johanna. Euh, les loans, les, donc les loans, je suis pas, je suis pas spécialement contre personnellement euh, et dans la vidéo de Patch Note surtout, mais celui de Raynor est très mal designé à mon sens parce que Déjà, bah en fait il détruit euh, l'as dans la manche parce qu'en gros bah c'est en mode bah, tu veux un talent sur l'auto-attaque c'est celui-là, si tu veux un talent sur le Q-Spell c'est celui-là. Ils ont voulu dire ouais bah là, il y a le talent PVE, le talent Q-Spell, le talent Auto. bah bien, désolé mais 25% de dégâts supplémentaires sur le Q-Spell, moi je m'en pas les couilles, hein. le Q-Spell il a pris euh, des nerfs, donc euh, c'est pas, pas fou. D'ailleurs j'en ai pas parlé, j'aurais dû le faire tout de suite, donc my bad à ce niveau là au niveau de la présentation. Euh, Renor, contrairement, j'ai fait Johanna hier et Johanna n'avait pas de changement sur ses stats. Raynor a des changements sur ses stats. Les auto-attaques baissent de 101 à 92 Donc c'est assez important, ça deal aussi sur le D hein, Puisque le D c'est un pourcentage d'auto-attaque Donc ces auto-attaques ont été nerfs de 9% On a également le Penetrating round, Donc la, la balle pénétrante Donc le A qui voit son temps de recharge réduit Passer de 10 à 9 secondes, donc ça permet d'avoir plus souvent le A Le coût en mana qui est réduit de 65 à 60 Ça c'est très bien parce que bon 65 c'est certains coups d'ultime hein, quand même Et les damage, donc les dégâts sont réduits Puisque tu as plus souvent le, le, le A, tu as un petit peu moins de dégâts dessus On perd tout simplement euh, 13,5, euh, pardon Donc euh, 13,64 on s'en fout du coup ça fait 14 En gros 14% de dégâts en moins, c'est quand même beaucoup hein, 14% de dégâts en moins Mais bon, d'un autre côté vous avez 10% de CDR en moins également, et vous avez 8% de coup en mana en moins, donc ça, en, pour le pour le A ça se, ça se retrouve. Pour l'auto-attaque par contre c'est dur, c'est dur parce que ça veut dire que du coup justement, l'As dans la manche, bah au final on a perdu les dégâts sur le q donc oui bien sûr l'As dans la manche bah vous allez augmenter, mais euh, on s'en fout, genre avant vous augmentiez aussi les dégâts sur le A, et vous aviez tout votre kit qui faisait plus de dégâts, donc... Le, le bonus c'est même pas genre violent en mode Ah waouh le A va faire trop mal et tout Sachant qu'en plus tu dois le faire sur un mec slow Donc tu dois attendre, tu peux pas Q direct ou quoi que ce soit, tu dois vraiment attendre d'avoir slow Alors bien sûr l'utilisation du A tu devais le faire Quand un mec était slow, avec l'as dans la manche en tout cas Mais quand même, mais quand même quoi C'est vraiment pas terrible à l'heure actuelle l'as dans la manche C'est vraiment pas terrible, si si le change pas Ce sera vraiment pas terrible, l'exterminateur Bon bah lui il reste très très bien Et le marksman bah pour le coup lui euh, Pourquoi son design est poubelle C'est que c'était une quête qui était bien sûr, merde. c'était un talent qui était merdique C'était un talent poubelle Faire en sorte que ce soit direct <rire> C'est une bonne idée mais le problème c'est que On a, comment on dire 60% de base c'est beaucoup trop fort hein. Beaucoup trop, beaucoup trop euh, Imaginez c'était 60 stacks 60 stacks niveau 1 C'est ta 60 stacks sur le dé C'est énorme C'est énorme et le problème en plus Alors moi je suis pas contre le fait que Tu prennes un talent ballsy et moins tu meurs plus tu le conserves etc Ça c'est pas un problème Sachant que même si tu perds Même si t'as une ou deux morts c'est pas grave en fait 30% de, de stack Enfin c'est 30 stack quoi c'est quand même énorme Le problème c'est que là ici Il a été designé avec le cul en mode Bah ouais bah ça ce sera ton talent auto-attaque Mais Raynor est un auto-attaqueur Donc lui dégager l'as dans la manche En gros on sait vas-y on te brise l'as dans la manche Pour mettre notre nouveau talent Regarde, il est incroyable machin Ça j'aime pas du tout en fait Le design pour moi est vraiment con et on y reviendra sur le design con euh, Au niveau 20 Du coup niveau 4 On va avoir euh, un petit changement C'est sur l'armure behemoth Qui voit tout simplement Un gain Avant en fait si vous touchiez un héros ennemi avec le dé Vous aviez 5 points de vie supplémentaires donc dès que vous prenez ce talent vous avez 200 points de vie et ensuite à chaque fois que vous touchez un héros avec votre dé vous avez 5 points de vie là maintenant eh bien ça donne 8 points de vie donc c'est pas mal hein euh, on augmente plutôt le, le gain de la quête plutôt que le bonus de base parce que je rappelle il me semble au tout début du rework Raynor c'était 300 points de vie enfin sur l'ancien rework du coup mais c'était 300 points de vie un truc comme ça donc tout le monde jouait ça parce que c'était trop fort ils avaient nerf le gain de base parce que 300 points de vie dès le départ c'est quand même beaucoup donc 200 points de vie c'est déjà très bien donc c'est un talent qui est tout à fait honnête et les 3 les trois talents sont, sont tout à fait ok. Euh, je crois qu'il y a eu un changement aussi sur l'autre, il me semble. Euh, niveau 4. Ah non, il n'y en a pas eu. Personnellement, le talent qui mériterait bien un petit up, ce serait celui-là. Puisque ça soigne en pourcentage PV. Euh, ça augmente à 6% si le héros... C'est un 6, 6 PV des, des maximums de points de vie de... De ses propres points de vie. Je sais pas. Ça, ça pourrait être... Ça aurait pu, ça aurait pu soigner en... Peut-être en fonction de ses dégâts Peut-être je sais pas, un truc, ils auraient pu augmenter un petit peu les valeurs peut-être Mais bon, du, du coup le, le, le sustaining round lui n'a pas changé, flight, or Flight n'a pas changé Et n'oubliez pas, ne vous faites pas avoir, Behemoth Armor ce n'est pas l'armure, c'est la quête des points de vie Et Flight or Flight c'est l'armure justement, ne vous faites pas avoir avec le nom, c'est vrai que c'est toujours un peu relou L'armure Behemoth, c'est pas celui qui donne de l'armure, ce n'est pas moi qui ai choisi les noms euh, Du coup, le niveau 7, il y a des changements, il y a des changements, on va, euh, on va en parler donc euh, le Heavy Slugs, slugs c'est tout simplement le talent donc, euh, sur le Q-Spell qui voit, euh, son... qui voit une, une nouvelle fonctionnalité tout simplement C'est euh, la durée et le montant de slow augmenté donc passer, de, donc passer à 15% de slow euh, Plutôt que d'avoir un activable où il fallait activer le truc c'est vrai que c'était un peu bizarre le fonctionnement En gros de base le Q-Spell, slow plus et sa durée est augmentée donc c'est pas mal, maintenant on pourrait dire ah ouais mais c'est trop bien et tout, en fait bah, le bonus par rapport à l'As dans la manche, pas enfin même par exemple avec l'As dans la manche pas terrible parce que de toute façon tu dois attendre ton slow de base pour pouvoir mettre le Q-spell, sauf que si tu mets le Q-spell après, ok le mec est un peu slow mais du coup t'auras pas le temps de remettre un Q, hein. c'est 8 de mana, enfin euh, c'est 9 de CD, t'auras pas le temps, hein. donc euh, les V-slugs, euh, ça peut être bien pour apporter un peu plus de contrôle contre beaucoup de melee à la limite et encore, et encore. Euh, on a ensuite tout simplement le euh, Fuel the Rush, donc euh, le, le CD sur le Z et E qui voit donc euh, réduire encore plus le coût en mana euh, de l'adrénaline, donc euh, c'est le E tout simplement euh, et pendant que Inspiré est, Inspire est actif, donc le Z, euh, ça augmente également le, la réduction de CD de, du Rush d'adrénaline de 300% donc on passe de 200 à 300% donc on veut vraiment rendre ce talent compétitif et honnêtement eh bien c'est pas dégueu, c'est pas dégueu, ça réduit la consommation en mana de Raynor Et en plus de ça, ça fait que vous avez beaucoup plus souvent votre E En synergie par exemple avec le, of, le Fight of Flight. S'il y a beaucoup de bursts et tout, ça peut être vraiment pas mal Maintenant, le talent 7 de Raynor par excellence C'est quand même euh, le composant euh, volatile Qui euh, voit tout simplement euh, l'augmentation de l'air d'effet du dé de 15% Donc rien que ça, c'est déjà cool Ça veut dire que même si vous artillez un mec, ça peut potentiellement toucher l'arrière Même pour le wave clear, bah, c'est cool chaque, en, chaque héros ennemi touché par le Give them some pepper, donc la cible principale mais également les cibles euh, sur les côtés, donne 10 points de mana par cible héroïque et réduit le temps de recharge du penetrating round, donc du Q-Spell, pas d'1,5 secondes. Donc pourquoi on irait s'emmerder avec ça quand on peut jouer ça pour avoir plus souvent votre A. Et que ça ça marche en auto-attaque, ça marche quel que soit le build hein, bien entendu. Niveau 10, pas de changement sur les ultimes à ce niveau-là, donc euh, pas de problème. Niveau 13, on a du coup euh, des talents qui ont été modifiés, donc le débilité, le debilating... bon j'y arrive pas, <rire> le, euh, la balle débilitante qui a été dégagée. Euh, on a le line them up, donc le Q-spell, qui réduit le temps de recharge euh, de la balle perforante de 3 secondes et la balle perforante va également, si elle touche également 2 ou 3, 2 euh, ou plus pardon, 2 ou plus d'ennemis, de héros ennemis, Voit son temps de recharge réduit de 3 secondes additionnelles Donc en gros, de base, le Q, 3 secondes en moins Donc c'est cool, on passe de 9 secondes à 6 secondes de CD sur le Q Ce qui est quand même très très bon Et en plus, si vous touchez plus de 2 héros Vous avez encore une réduction de 3 secondes de CD Donc c'est quand même pas mal Ça vous permet de passer à 3 secondes de CD sur le A C'est pas mal, compte hein. du Diablo, du Varian et tout C'est vraiment vraiment vraiment pas mal hein. euh, Ensuite on a le Gidd Up qui voit un buff bien entendu sur le talent, donc la mousse speed qui change, avant c'était violet maintenant, c'est le bleu 10% de mousse speed pendant que vous êtes en monte. enfin même 10% de mousse speed de base sur Raynor tout le temps Et en plus de ça quand vous êtes en monture vous gagnez également 10% de mousse speed Donc vous montez à 40% de mousse speed au lieu de 30% Et l'inspire, donc l'inspirer le Z donne également 10% de mousse speed supplémentaire, sachant que de base c'est 10 de move speed donc vous montez à 30 d'attaque speed et 20 de move speed pendant 4 secondes. Donc ce talent inutile de dire que c'était déjà le meilleur talent de Raynor au 13. Euh, le line up vraiment vraiment en concurrence mais la move speed c'est les deux meilleurs talents honnêtement. Ensuite, on a le give me more qui a été passé du niveau 16 au niveau 13 quand euh, vous donc augmente le soin de, du rush d'adrénaline de 50 le heal sachant que c'est marqué c'est pas marqué mais il y a un il, il me semble qu'il y avait une histoire comme quoi Le heal ne pouvait pas être trop supérieur Mais bon dans tous les cas Ah non c'est au, au 20 je crois ça Mais du coup Le heal d'Adrenaline Rush Donc le E Est augmenté de 50% C'est plutôt fort En synergie avec l'armure ça peut être assez violent Et surtout Surtout surtout surtout Pendant que l'Inspiré est actif Vous gagnez 1 mètre de Enfin un portée supplémentaire sur Raynor Donc pendant les 4 secondes de Z Vous avez 1 mètre de portée supplémentaire en soi, c'est vraiment pas mal. Le, je pense que l'avoir passé du 16 au 13 est un très bon move. Maintenant, je pense quand même que le Giddy Up est meilleur parce que de base, vous avez 10% de move speed. Donc, vous pouvez un peu mieux gérer la portée en fait. Vous êtes plus rapide, vous êtes plus rapide. Donc, vous pouvez taper, reculer, taper, reculer, taper, reculer. Donc, le Giddy Up me semble meilleur, même si c'est bien d'avoir mis le Give Me More, je pense, au 13 plutôt qu'au 16. Maintenant, le Line of Them Up est super cool sur des compositions assez dive, assez go C'est vrai que pouvoir repousser les corps à corps de loin de vous. Et pouvoir également annuler, enfin euh, pouvoir bloquer par exemple, je sais pas, le glissade de TC, euh, le E d'un Varian, la charge d'un Diablo et tout, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal à ce niveau-là. Donc, euh, surtout que les, votre équipe compte sur vous pour l'annuler. Donc, c'est vrai que la Up contre certaines compositions, ça peut être monstrueux. Surtout que ça met en avant le skill, et moi j'adore ça. De base, ça réduit le temps de recharge, mais en plus, si vous réussissez à toucher pas mal de monde, vous réduisez encore plus le temps de recharge. Niveau 16, niveau 16. Donc le bounty hunter qui n'a pas été changé à ce niveau là, donc c'est toujours le dé qui fait des pourcentages PV Sachant que maintenant vous avez le vétéran de marksman de base, le bounty hunter devient forcément plus intéressant Enfin de base, niveau 1 je veux dire avec les 60 stacks bien sûr Mais même si sans ça, hein, sans... moi déjà à une époque je jouais ce dans la manche avec le bounty hunter Parce que le bounty hunter je trouvais ça très cool, maintenant le point zem raid il est monstrueux Et on va en reparler hein, parce que ce talent n'a pas changé Mais euh, c'est toujours augmentation des dégâts de la balle pénétrante de 50% de base euh, sachant qu'elle vous soigne de 90% des dégâts que la balle pénétrante a infligé au héros Donc évidemment évidemment, à une époque avec l'as dans la manche bah, ça a augmenté encore plus les dégâts Donc encore plus la sustain Maintenant c'est plus possible parce que pour moi l'as dans la manche est injouable Mais vous avez, vous avez malgré tout un énorme heal Si vous cumulez ça avec le composant volatile et en plus le line them up Ça commence à faire beaucoup, beaucoup de sustain Donc c'est vraiment intéressant euh, nouveau talent donc, qui est passé du niveau 13 au 16 C'est le cri de ralliement, le rallying cry Qui augmente l'attaque speed bonus donné par l'inspiré de 20% Donc vous passez de, euh, 20 de 30% d'attaque speed pardon, à 50% d'attaque speed Donc vitesse d'attaque énorme Et à toutes les 12 auto-attaques de base Quelle que soit la cible, héros, beer mercenaires, tout ça Vous lancez gratuitement un Z, donc 4 secondes en vrai, bah c'est pas dégueulasse. Le, point, le, point, le Pain Zemren me semble euh, me semble toujours aussi violent, aussi fort. Le bounty hunter voit un buff bien sûr par les changements qui ont été mis par le loan, le, le loan de, de, du vétéran de Marksman, du, du tier date vétéran. Mais le cri de ralliement, bah putain, c'est pas dégueu. Alors attention, le cri de ralliement c'est un talent qui existait déjà et qui est passé du 13 au 16, mais ça n'augmente plus la vitesse d'attaque des copains. Et ça c'est vachement important parce que avant ça augmentait la vitesse d'attaque des copains et du coup ça pouvait se jouer dans certaines compositions. On le voyait le, les, les seules fois où on voyait ce talent c'était sur BE euh, sur champ de l'éternité où le Raynor balançait ça pour que toute son équipe puisse taper plus vite que soit en team fight mais aussi sur l'immortel. Euh, c'est plus possible ça mais euh, par contre pour vous bah, c'est vrai que c'est assez violent hein. c'est assez violent. Donc à voir Honnêtement les 3 16 sont, sont, sont intéressants. Je pense quand même qu'avec la réduction de CD sur le A, bah, le Pine Zemraide euh, il en bénéficie énormément, c'était déjà le meilleur talent de Maintenant les deux autres sont loin d'être dégueulasses, donc euh, à voir. Je pense que tout est viable, même si privilégie quand même celui-là, parce que celui-là c'est trop bien, hein. ça vous permet d'être ultra. Ça vous permet d'être beaucoup plus agressif, c'est aussi de la sustain en plus du E. Donc, vous avez deux chats, vous avez deux euh, aspects défensifs, donc c'est vraiment très fort. Le palier 20 sur Raynor qui a beaucoup, beaucoup malheur, beaucoup changé. Et j'aime pas du tout. J'aime pas du tout les changements sur le 20 de Raynor. Pourquoi Le weak spot, donc le dé qui mettait une vulnérabilité de 20, si je ne m'abuse, euh, quand votre dé touchait un héros, supprimé. L'execute, donc les 20% de vitesse d'attaque supplémentaire avec le 20 en Raynor. Plus 50% de dégâts supplémentaires de vos auto-attaques si les mecs... Non, plus les 20% de dégâts supplémentaires si les mecs ont moins de 50% de leur point de vie Bye Et ça, ça fait mal parce que c'était deux super talents euh, Et nous avons également les ultimes qui ont changé Donc on va commencer par l'hyperion Give them some paper Donc le dé voit le temps de recharge de l'hyperion être réduit de 5 secondes si le dé touche un héros Donc ça c'est fort, hein. c'était l'ancien talent d'insensibilité pour Raynor les héros qui sont touchés par l'Hyperion euh, voient leurs dégâts augmenter, leurs dégâts infligés euh, être augmentés de 100%. Donc l'Hyperion fait 100% de dégâts supplémentaires sur les héros. Comment dire Alors rappelons-le par contre, le canon, euh, le canon, Hyperion ne tape pas les, les sbires. C'est euh, alors le canon, pardon Hyperion, le canon Yamato. Euh, les dégâts du canon Yamato ne marchent pas sur les héros, c'est que, euh, que sur les bâtiments. Mais du coup 100% de dégâts supplémentaires sur l'Hyperion c'est cool La vitesse, euh, les 5 secondes de, de CD sur l'Hyperion c'est cool aussi Donc c'est vraiment pas mal Mais avant c'était le talent qui donnait l'insensibilité Et ça faisait que l'Hyperion amélioré était vraiment vraiment pas mal Duskwing La Banshee, les, la Banshee du coup qui voit son tout, qui a toujours d'ailleurs deux images sur la Banshee Alors qu'il n'y en a qu'une seule maintenant euh, La Duskwing, donc augmente les points de vie et la portée d'auto-attaque de la Banshee de 100% mais son auto-attaque maintenant va également réduire l'armure la de la cible héroïque de 2 par, par, euh, par seconde, donc qui peut aller jusqu'à 25 de vulnérabilité. Et Vous allez me dire, bah en fait c'est juste l'ancien talent des 20 de vulnérabilité mais mis sur les Banshee. Et pourquoi je trouve ça moins bien bah Déjà ça t'oblige à jouer Banshee, alors qu'avant tu pouvais le jouer quel que soit le build. Et surtout le problème à mon sens, c'est que... Avant c'était Tu pouvais le précharger en fait Tu mettais 3 auto-attaques sur un sbire Ta 4 était prête Et tu, ton, ton tank ou n'importe qui allait engage Tu allais suivre Mettre vu la vulnérabilité Et assurer le one shot Là le problème C'est que c'est plus pareil Le temps que la Banshee A mettre à 25 d'armure bah, il, euh, il faut énormément de temps en fait Il faut énormément de temps Il faut, euh, une, il faut énormément de temps Donc en gros Alors je dis énormément de temps pas, Ça va vite hein. le, La vitesse d'attaque de la Banshee est forte Donc là on a l'impression Qu'il faudrait une sorte de Dizaine de secondes Douzaine de secondes Puisque euh, c'est deux d'armure euh, Par seconde etc Sauf qu'en fait bah, La vitesse d'attaque de la banshee Elle est plus haute que ça Donc ça va aller plus vite Mais ça reste long en fait Quand t'as besoin d'un burst instant Et tu prends ce talent Pour burster un mec Diablo euh, charge un gars, le Retourne Tu mets, euh, tu mets le dé Boum Vulnérabilité de 20 Instantanément Donc le problème ici pour moi, c'est que t'as pas un contrôle direct sur ta vulnér. Et oui, ça augmente les dégâts de la Banshee. Ça c'est sûr, ça augmente les dégâts de la Banshee. Mais de toute façon, sachant qu'avant du coup la Banshee augmentait, alors il me semble qu'il y avait portée et PV, mais il y avait aussi les dégâts de la Banshee. Et du coup, Blizzard a enlevé les dégâts de la Banshee pour lui mettre la vulnér à la Banshee. Et ça, bah, pff... moi je suis pas fan en fait. Je suis. Je sais pas trop, c'est bien la portée mais je suis pas fan En fait je préférais l'ancien système de vulnérabilité Même si c'est ok, hein, ça veut dire que les manchis vont, vont vraiment être horribles, elles vont, elles vont saouler etc Tu pourras pas les ignorer Tu pourras vraiment pas les ignorer Mais d'un autre côté, bah, avant la vulné elle marchait même si tu jouais Hyperion Et elle marchait euh, elle marchait tout simplement directement Elle devait pas attendre un certain moment avant que la vulné monte Donc ça je suis moins fan L'insensi qui était sur l'Hyperion passe en générique, ça je devrais être content Le rush d'adrénaline donne maintenant également l'insensi. Et donc le E va donner une incensie et continue de soigner sur 2 secondes additionnelles. Le soin additionnel ne peut pas dépasser 70% des PV de Raynor. Donc ça, il y a une limite parce que c'est vrai qu'il peut y avoir un build sur le E en mode « on joue Fight or Flight »,« on joue le Full the, the Rush »,« le Give me more », etc. pour que le mec bah, il puisse être intombable. Le problème, c'est quoi avant l'hyperion, c'était inactivable, Donc vous aviez, enfin c'était pas sur, c'était pas pardon, c'était sur le Z. Donc votre inspiré vous donnez une insensie. Le problème, c'est que maintenant tout est sur le E. Or, si vous claquez le E pour être insensie, ça veut dire que vous n'avez pas forcément l'armure. En même... Enfin, ça vous allez faire péter toutes vos, en fait, en gros vous allez faire péter toutes vos ressources défensives en même temps. Et ça, je trouve ça con, parce que l'hyperion, la... c'était bien, c'était sur le Z. L'amélioration de l'hyperion c'était sur le Z Donc vous aviez le E en cas de gros problème Et le Z en cas d'insensi. Comme ça vous gardiez vos CD défensifs Vous avez plusieurs CD défensifs Sans compter qu'au 16 généralement vous jouiez sur le A Donc en gros chaque spell était défensif Le A sustain, le Z insensi. Le E armure anti-burst C'était méga cool Ça va donner une super flexibilité Là maintenant tout est sur le E Alors bien sûr vous aurez le Q encore sur le 16 bien sûr Mais en plus on a nerf ses montants étant donné que Je rappelle il a pris... Euh, il a pris euh, 14% de nerf sur le A, Donc on a baissé aussi la sustain forcément Donc je suis pas fan Parce qu'avant c'était sur le Z Maintenant c'est sur le E Donc je suis vraiment pas fan euh, Et ça je vais en parler à Blizzard Parce que je trouve ça con en fait <rire> ah, Du coup Le sergent de Pepper Le D qui maintenant Alors vous pouvez prendre ça Ça va tout simplement s'activer Toutes les trois auto-attaques Au lieu des quatre auto-attaques nécessaires En soi c'est pas dégueu si vous êtes parti euh, Marksman et Bounty Hunter, c'est vrai que c'est intéressant Après, moi ce que j'aime pas, et pourtant Blizzard pendant très longtemps avait dit bah, qu'ils allaient changer ce genre de choses c'est que euh, c'est tout simplement... Blizzard d'habitude disait que c'est une mécanique qui du 1 au 20 n'existe pas et au 20 vous change totalement votre gameplay Et, et Blizzard disait souvent dans les patch notes et autres, les trucs qu'ils feraient pas ce genre de choses parce que euh, ça change complètement votre manière de raisonner et je suis d'accord Du coup je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, même si c'est bien de toute façon, le talent n'est pas si fou que ça, je trouve. Mais j'avoue que je suis étonné. Ensuite, on a l'Execute ex Orders. Et ça, Blizzard a complètement craqué. Réduit le Death Timer de Raynor de 30 secondes. À sa mort, l'Hyperion est cast automatiquement sur le, euh, pro, le plus proche héros ennemi. Donc vers le héros le plus proche ennemi. Je trouve ça complètement retarde parce qu'au niveau 20 les death timers sont à peu près de 60 à 70 secondes donc prendre ce talent ça fait que vous réduisez totalement l'impact de la mort d'un Raynor un Raynor à tomber c'est pas forcément simple donc, rédu... donc avoir tué Raynor en late game bah, c'est une très bonne chose surtout que généralement Raynor en late game il a beaucoup d'outils défensifs il est assez loin donc réussir à tuer un Raynor en late game c'est pas si simple Faire en sorte que tu puisses le tuer et que l'hyperion va être cast automatiquement devant toi ça fait que en plus de le tuer, bah en fait as, tu l'as tué, t'as pas pris facile, enfin ça a été dur T'as gaspillé beaucoup de ressources pour aller le tuer Le mec revient beaucoup plus vite donc déjà la mort, t'as totalement réduit l'impact Et pour démêler je comprends, genre ce genre de truc sur euh, Maltel, sur Uther, sur Cho'Gall je comprends Et encore Cho'Gall je comprends pas trop mais sur les deux autres ok mais sur Raynor qui a un distance et en plus de ça il lance l'hyperion quand il est mort Donc un truc qui va foncièrement aider l'équipe sur des objectifs sur le sanctuaire etc Enfin, On peut amener un Raynor à feed comme un sac en fait Donc je suis... Alors bien sûr ils ont peut-être pris ce truc en mode pour calmer le vétéran Mais ben, si tu joues vétéran tu prends pas ça en fait tout simplement Et de toute façon et encore même si tu perds Si t'as 60% de base mais que depuis t'as stacké comme un, co un goré et qu'à la fin... Bah, tu euh, à la fin tu meurs, bah c'est pas très grave en vrai, hein. c'est pas si grave que ça donc euh, c'est pas bah, alors bien sûr. L'idée c'est de pas mourir, mais, mais on, on s'en fiche quoi. L'exécuteur d'heure c'est débile, c'est débile. Ce talent ne devrait pas exister, c'est complètement con en fait. Et au passage, j'en profite pour le rappeler le, la réduction euh, de, de points ça ne marche pas sur la quête, hein. ça marche que sur le loan, euh, sur, le, sur le loan. Ça ne marche pas sur la quête, je préfère le redire. Mais du coup, l'execute orders, c'est quand même vraiment, vraiment. C'est une mécanique de retard. Hein. C'est vraiment débile. Hein. C'est genre. Euh, ça, ça, ça doit être dégagé. Hein. C'est complètement con hein, ça. Hein. Ils peuvent pas faire ça. Hein. Ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas, ils peuvent pas faire ça Donc je suis vraiment pas fan du palier 1 et du palier 20 de Raynor sur le rework Sinon tout le reste est plutôt bien pensé Franchement il y a des bons changements Sur le 13-16 c'est super malin euh, Le 7 ils ont enfin donné euh, de la concurrence aux composants volatiles avec le, le Feel the Rush mais euh, peut-être que le 4 je pense qu'il manque un petit truc sur le dé. Mais sinon honnêtement bah, c'est plutôt bien Le palier 4 est cool, le palier 7 est cool, le palier 13 et 16 sont cool Mais alors le 1 et le 20 Surtout le 20 ils ont craqué hein. Le 20 ils ont craqué Le 1 c'est vraiment pas terrible parce qu'ils ont tué l'As dans la manche Mais le 20 euh, C'est vraiment vraiment vraiment euh, Vraiment fou pas terrible je trouve En tout cas Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu euh, C'était la présentation Du rework Renor De la 2.54.0 On se dit à bientôt Pour de prochaines vidéos Il reste bien sûr Les rework Stitches Et euh, du coup Voilà À bientôt Pour de prochaines vidéos Et à plus Dans le Nexus c'est le Commandant Renor Sachez que cette euh, chaîne Youtube Est ma préférée De la citadelle Ou du Nexus Ou de l'Hyperion Je sais plus où on est là On est où Quoi Quoi J'ai pas fini de lire le l'encadré Ouais, ouais, vous pouvez suivre euh, la boutique. Hein C'est pas ça Bah si, j'ai une boutique en plus, ça marche. Ah oui bon, Le Facebook, le Twitter, le Youtube, tout ça, tout ça. La cloche Abonnez-vous, commentez, bisous. Vous en pensez quoi de ce rework Moi j'aime bien. Mais c'est normal, c'est moi-même. Ah ouais Bah ben, ça va. <rire> Allez, plouche